Le micro est branché. Oui, ready. Et bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Vous l'avez vu si vous avez suivi les annonces des grands constructeurs, désormais les smartphones haut de gamme d'Apple et de Samsung sont livrés sans chargeur. Oh God. No, God et il y a fort à parier qu'en 2021, d'autres constructeurs vont suivre. D'ailleurs, Xiaomi a lui aussi annoncé un smartphone en Chine qui sera livré sans chargeur non plus, mais je reviendrai sur le cas Xiaomi un petit peu plus tard, puisque lui, il est un petit peu particulier. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de répondre à la question « Est-ce que ne plus fournir de chargeur, c'est scandaleux ou c'est une bonne démarche écologique ?» Je vais d'abord revenir sur ce qui motive les marques à ne plus fournir de chargeur. Alors pour Apple comme pour Samsung, la raison est très simple, c'est que ne plus fournir de chargeur est un bienfait écologique. Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079. Et monsieur est un écuyer Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non Les deux constructeurs s'inscrivent donc dans une démarche environnementale. En ne livrant plus de chargeurs, on produit moins de produits électroniques, donc on pollue moins la planète. Et en plus, on peut fournir des boîtes plus petites, donc optimiser le conditionnement, c'est-à-dire en mettre plus dans les containers, dans les camions, etc. Et donc réduire les transports qui eux aussi polluent. Alors en soi, cette démarche est louable. D'ailleurs, la Commission européenne milite depuis déjà longtemps pour que les constructeurs ne fournissent plus de chargeurs dans les boîtes de leur smartphone. Et ça aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En attendant, sur notre compte Twitter, nous avons proposé un sondage. Est ce que pour vous ne plus fournir de chargeurs dans les boîtes, c'est un scandale ou est ce que c'est une démarche écologique louable Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis sont plutôt tranchés. On n'est pas loin d'un 50 50 et c'est tout à fait logique puisque cette question de ne plus fournir de chargeurs, eh bien, elle est plus complexe qu'elle n'y paraît. Parmi les commentaires qui figuraient sous notre sondage, eh bien, la plupart du temps, le discours était plutôt posé. Les consommateurs sont prêts à ne plus avoir de chargeur dans la boîte, mais sous certaines conditions. Dans tous les cas, tous saluent la démarche écologique, pensent que oui, il faut limiter l'impact des technologies sur notre environnement. Mais il y a quand même plusieurs problèmes et je les ai catégorisés en deux parties. Il y a d'abord un problème avec le prix. Alors d'abord, il y a le prix du smartphone. Apple n'a pas baissé ses prix, il ne les a pas augmentés non plus, mais il ne les a pas baissés. Pourtant, ne plus produire de chargeurs permet de réduire les coûts de fabrication. En payant toujours le même prix, finalement, c'est le consommateur qui va financer quelque part ce greenwashing, cette démarche écologique. Et ça, c'est pas du coup de tout le monde. Pas content Pas content Et puis, le discours a aussi beaucoup de mal à passer, puisque les constructeurs, certes, ne fournissent plus de chargeurs, mais ils en vendent encore séparément. Et ils les vendent à des prix, là encore, qui sont assez exorbitants. Ces tarifs oscillent entre 20 et 45 voire 50 euros pour certains constructeurs et lorsqu'on vient de débourser une somme assez importante pour les iphone c'est aux alentours de 1000 euros pour les galaxy s21 qui vient de sortir c'est aussi aux alentours de 1000 euros et même si on débourse la moitié c'est à dire 500 euros et eh bien 50 euros ça représente quand même 10% du prix du smartphone en réalité ce qui pose problème dans cette question de prix c'est un problème de cohérence puisque le consommateur est celui qui va financer la démarche écologique des constructeurs, puisque les prix des smartphones ne baissent pas. Et puis, ne plus fournir de chargeur, ça fait un petit peu poudre aux yeux, puisque finalement, la cadence à laquelle les constructeurs sortent des smartphones ne fait qu'augmenter, ce qui pour le coup n'est pas très écolo non plus. Ah Alors au-delà du prix, il y a une autre problématique. Apple et Samsung ont justifié le choix de retirer le chargeur en expliquant que les utilisateurs avaient déjà une tonne de chargeurs chez eux. C'est vrai, depuis des années, depuis les multiples achats de smartphones, eh bien, on a tous beaucoup de chargeurs qui traînent sûrement dans un carton, dans des tiroirs. Mais le problème, c'est que les normes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. D'un côté, Apple utilise du Lightning, encore en 2021, alors qu'il est passé en USB-C sur ses autres produits. Et Samsung et les autres constructeurs de smartphones Android, eux, ont opté pour l'USB-C. Mais attention, là encore, il y a quelques différences, puisqu'il y a des câbles USB-C vers USB-C, mais il y a aussi des chargeurs rapides avec des câbles USB-C vers USB-A. L'USB-C vers USB-C, c'est la norme à laquelle la Commission européenne adhère, mais pour l'instant, il y a très peu de constructeurs qui proposent des chargeurs USB-C vers USB-C. Donc d'un côté, on a des câbles Lightning, des USB-C, avec des câbles USB-C-USB-C, des câbles USB-C-USB-A, des câbles Lightning-USB-C, des câbles Lightning-USB-A. En fait, il n'y a rien d'universel. A la limite, les constructeurs incluent un nouveau câble dans la boîte. Samsung, par exemple, inclut un câble USB-C vers USB-C, ce qui permettra de compléter un USB-C vers USB-A d'un ancien smartphone. L'autre problème, c'est que dans cet univers de chargeurs, eh bien, la charge rapide est devenue un argument marketing pour les constructeurs. Et plutôt que de choisir un chargeur rapide commun avec une puissance commune, tous se tirent la bourre pour proposer le chargeur rapide, le plus rapide du marché. Alors on se retrouve avec des formats propriétaires, des chargeurs charge d'un côté, fast charge de l'autre, du VOOC ou du super VOOC chez Oppo par exemple. Bref, il y a pratiquement autant de systèmes de recharge rapide que de constructeurs. Et là encore, pour imposer une norme universelle, ça paraît complexe. Visiblement, l'écologie c'est important, mais le marketing, ça l'est quand même un peu plus. Alors, quelle solution on peut trouver à ça D'abord, on peut opter pour une norme de charge rapide. Par exemple, Qualcomm propose le Quick Charge 5 qui est le système de recharge rapide universel pour tous les smartphones qui intègrent une puce Qualcomm, par exemple. On peut aussi très bien imaginer que les constructeurs proposent le chargeur en option et là, ce serait la responsabilité individuelle qui serait engagée. Je m'explique. Xiaomi, avec son dernier Mi 11, ne fournit plus de chargeur dans la boîte. Par contre, il propose d'envoyer le chargeur du Mi 11 gratuitement pour les consommateurs qui n'auraient pas de chargeur permettant d'exploiter la puissance de ce smartphone. Parce que là aussi, il y a un gros problème, c'est que comme il y a plusieurs puissances de smartphone, on peut avoir un ancien bloc de charge qui n'est pas compatible avec la charge rapide du nouveau smartphone. Par exemple, vous aviez un chargeur 18 watts. Votre smartphone peut aller jusqu'à 25 watts. Vous souhaitez qu'il se recharge plus rapidement. Bah vous ne pourrez pas il faudra racheter un chargeur mais on peut aussi imaginer et c'est beaucoup revenu dans notre sondage que les constructeurs proposent un chargeur universel d'une certaine puissance par exemple 25 watts ou 45 watts qui soit facturé à petit prix pour bien montrer que la démarche est écologique et pas financière la commission européenne elle milite pour proposer un chargeur universel avec une puissance bien précise et une connexion usb c vers usb c alors Évidemment, ce serait une solution idéale pour les consommateurs, mais ces discussions dans lesquelles sont engagés les constructeurs posent déjà problème. Apple campe sur ses positions et continue par exemple de vouloir proposer du Lightning depuis des années. Il n'est pas certain que les constructeurs tirent un trait sur un argument marketing fort, celui de la recharge la plus rapide du marché, même si entre nous certains consommateurs s'en tapent complètement. Et il n'est pas sûr non plus qu'ils acceptent de rogner sur leurs marges pour fournir un chargeur gratuitement, même en option. Finalement, les alternatives qui existent viendront peut-être des accessoiristes. Je pense par exemple à hoki à Belkin ou à Anker par exemple, qui proposent tous des chargeurs universels. Et peut-être que mettre la main au portefeuille chez un accessoiriste, c'est s'assurer que plus tard, on aura un chargeur pour tous ces appareils. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette question dans les commentaires. Est-ce que pour vous, le chargeur qui n'est plus livré dans la boîte, c'est... Un scandale ou une démarche écologique louable Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien entendu vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.